Dans cet article, des appareillages électriques Legrand sont mis en situation. J'ai l'habitude d'utiliser cette marque, mais d'autres marques peuvent tout aussi bien être utilisées. Dans la première partie, j'ai commencé l'architecture du nouveau tableau de répartition. J'ai donc placé en tête sur chacun des trois premiers rails un interrupteur différentiel 63A 30mA et sur le quatrième et dernier rail, un parafoudre Suivi d'un interrupteur différentiel 63A à 30mA du type AC. Je vais maintenant continuer en plaçant sur chaque rail une série de disjoncteurs divisionnaires en respectant la norme, c'est-à-dire au maximum 8 disjoncteurs divisionnaires sous la protection d'un disjoncteur différentiel 30mA. Je vais donc utiliser des disjoncteurs de 32A, entrée peignable, sortie borne à vis. Des disjoncteurs 20A, entrée peignable et sortie automatique. Des disjoncteurs 16A, entrée peignable et sortie automatique. Et des disjoncteurs 2A, entrée peignable et sortie automatique. Je dispose de ces disjoncteurs de façon à obtenir sur chaque rail un ensemble de lignes choisies parmi l'ancien tableau et certaines nouvelles lignes, en les répartissant pour créer un équilibre. Ainsi, sur le premier rail, j'ai le disjoncteur numéro 1 qui correspond à la ligne 32A des plaques de cuisson, les disjoncteurs numéro 2 et 3 qui correspondent à des lignes de convecteurs, les disjoncteurs numéro 4, 5 et 6 qui correspondent à des lignes de prise, le disjoncteur numéro 7 qui correspond à une nouvelle ligne alimentant une pompe et le disjoncteur numéro 8 qui correspond à une ligne d'éclairage. Je ferai de même pour le rail numéro 2, avec un ensemble de lignes, dont la ligne chauffe-eau avec le contacteur jour-nuit. Le rail numéro 3. Et enfin, le rail numéro 4. Bien entendu, je note soigneusement sur un carnet les correspondances avec l'ancien tableau de toutes ces nouvelles lignes. Exemple de liste. Pour l'alimentation des quatre rails, j'utilise un peigne vertical. Sa mise en place est rapide et les connexions après le serrage des vis sont ainsi sûres et efficaces. L'alimentation des disjoncteurs sur chaque rail s'effectue avec des peignes horizontaux qui sont introduits en force dans les logements se trouvant sur les disjoncteurs. Il n'y a pas de vis de serrage. Peigne neutre bleu